Je suis Stéphane Robert de l'association Cricao, chef de file du projet Collab Quarter, donc qui a été sélectionné en 2017. C'est un projet qui a réuni donc plusieurs partenaires. Nous on est une petite association. L'aide que nous avons eue est supérieure à notre budget annuel. Et nous avons des partenaires qui sont bien plus euh, gros que nous. L'objectif de, de Collab Quarter, c'est euh, d'expérimenter un modèle de développement culturel euh, local avec euh, trois principaux médiums qui sont la photographie, le design culinaire et l'architecture. Donc, Collab Quarter rassemble euh, donc, deux partenaires français euh, l'association Cricao, la ville de Colomiers, euh, l'association Mistodia. Euh, donc, qui est basée à Kiev, en Ukraine. L'association Mescladis, qui est basée donc, à Barcelone, en Espagne. Et un partenaire pays tiers, le Garam Hall, qui est euh, basé au Japon. Pour nous, sa petite, toute petite structure euh, toulousaine, ça a permis de, de complètement élargir déjà notre réseau et surtout d'aller à la rencontre de, de structures et de partenaires qui nous ressemblaient quelque part de s'extraire de l'échelon euh, national, voire euh, régional, euh, pour aller à la rencontre de, euh, de structures et d'expériences avec lesquelles on s'est enrichi mutuellement. Pendant ces journées, les troisième journées auxquelles euh, je participe à New Zealand, euh, c'est quelque part un peu l'aboutissement la, de notre euh, projet qui a duré euh, deux ans, qui se finit maintenant. Euh, mais c'est une thématique euh, qui correspond vraiment à ce projet collaborateur et, et quelque part qui, euh, qui émerge de, de, de, de, de, euh, de problématiques qui viennent de loin, que nous, on avait pressenti, euh, pressenti dans le projet. Donc, euh, être là aujourd'hui et témoigner de notre expérience, c'est le, le moment juste, en fait. Euh, parce que c'est beaucoup de choses qui, qui convergent, qui se passent en France, en Europe et, et même dans le monde. Donc, euh, moi, J'ai été très content de développer ce, ce projet euh, parce que je me suis senti dans un mouvement global et j'espère qu'avec Collop Quarter, on a pu essayer de réfléchir à quelques clés justement pour passer sur autre chose, sur un autre, un autre paradigme.